Ne perdons pas de temps, voilà ce que je vous propose. Le, le, le sujet c'est, je n'arrive pas à travailler avec cette personne, comment la changer J'ai préparé euh, un plan en 4, 5, 6 étapes parce que j'avais tellement de choses à dire que je n'arrivais pas à savoir comment faire le trip de tout ça. Il euh, y a largement de quoi faire à mon avis pendant 5 jours de webinaire, mais on va se concentrer sur une session. Je vous invite fortement à me mettre dans les commentaires euh, les exemples de, de, de, de personnes, justement, dont les comportements sont très difficiles à gérer pour vous. Mettez-moi ça, que ce soit la personne qui est toujours de mauvaise humeur, la personne qui passe son temps à critiquer, la personne qui est complètement hystérique, qui veut attirer l'attention. Voilà, ce genre d'exemple. Mettez-moi ça et on en fera éventuellement, j'utiliserai ça dans les exemples que je vous donnerai. J'espère que tout le monde va bien. Il y a euh, combien il y a de personnes 15 personnes Waouh <rire> Le 14 juillet, nous étions 4. Euh, là, 15 personnes. Pff, mais vous partez jamais en vacances, jeunes gens. Ce n'est pas possible. <rire> bon, je suis ravi. Euh, Sabrina n'a pas de son, pas d'image. Est-ce que les autres, vous pouvez bien. Ah Il euh, euh, y a une autre personne qui ne voit rien à l'écran. Est-ce que c'est normal Non, ce n'est pas normal. Est-ce que d'autres gens, pouvaient, vous, vous voulez bien dire si vous, vous voyez Si vous, vous avez. Euh, euh, si vous voyez l'image On voit, dit Lucie. Donc, a priori. Euh, Heizenberg et Sabrina euh, peut-être ça doit être chez vous, non je vois et j'entends donc a priori c'est pas de chez moi ouf, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec la technique, moi je te vois avec tes cheveux tout gris <rire> oui, j'ai 47 ans c'est maintenant officiel alors euh, vous, pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec moi qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à ces webinaires vous allez voir que de par ma formation d'analyse transactionnelle, je vais avoir tendance à beaucoup être attentif au mot, au mot utilisé. Et c'est pas par hasard que j'ai pris cette phrase, je n'arrive pas à travailler avec cette personne, comment la changer C'est une phrase qui m'a été donnée dans ces termes, et vous allez voir que dans cette phrase, il y a énormément des pièges de la communication que nous allons retrouver. Donc, euh, la première chose, donc je vous rappelle, vous me mettez des exemples, j'ai euh, les personnes qui râlent tout le temps en me disant que c'était mieux avant, allez-y, envoyez euh, d'autres exemples du même genre. À chaque fois, je vais vous donner une erreur, vue de ma fenêtre, et une technique à tester. Ça va Ça, c'est le programme. Donc, première erreur, c'est ce que j'ai appelé « résumer une personne à un comportement ». Quand on dit « je n'arrive pas à travailler avec cette personne, comment la changer ?», en fait, le piège dans cette phrase, c'est « la changer ». Parce que, bien évidemment, au fond, on sait bien qu'on ne peut pas changer cette personne. Cette personne est ce qu'elle est, et elle restera ce qu'elle est, virgule, avec une valeur pleine et entière, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, comme nous d'ailleurs. Yes, ça c'est ma croyance fondamentale, ma conviction fondamentale. Donc, quel que soit notre comportement, notre valeur ne change pas. En revanche, nous avons des comportements qui, pour certains, en face de nous, peuvent être plus ou moins acceptables, plus ou moins agréables. Donc, première chose que je vous invite à faire, virons systématiquement, retirons systématiquement de nos phrases leur verbe être quand nous parlons de nous, ou quand nous parlons de quelqu'un d'autre. C'est hyper important. Donc, le truc qui est vraiment important, c'est que vous vous disiez, euh, euh, quand je fais cette phrase en disant « je n'arrive pas à travailler avec cette personne, comment est-ce que je peux la changer Elle est comme ça, je voudrais qu'elle change. » Non, c'est « cette personne se comporte comme ceci et je voudrais qu'elle change ce comportement. » Donc, que ce soit pour vous ou que ce soit pour elle, quand vous allez vous adresser à elle, vous voyez qu'on passe d'un truc qui est impossible, « changer la personne ». Elle, d'ailleurs, va vous répondre « mais c'est pas à mon âge que je vais changer ben ». Bah oui, quel que soit son, notre âge, nous n'allons pas changer, nous sommes ce que nous sommes. En revanche, quel que soit notre âge, nous pouvons changer de comportement. Yes, il fut un temps où j'adorais la glace à la pistache, aujourd'hui je n'aime pas plus la glace à la pistache, j'ai arrêté d'en manger. Ça ne veut pas dire que moi j'ai changé. Ça va Il fut un temps où j'étais très colérique, très dans la rage, aujourd'hui beaucoup moins, ça ne veut pas dire que j'ai changé. J'ai changé de comportement. Est-ce que c'est OK là-dessus Est-ce que déjà, cette première règle, donc première chose importante, on ne met pas le verbe être, on ne parle pas de la personne en général. Et donc, ce que nous voulons, c'est que la personne change de comportement et c'est ça qu'il faut qu'on ait dans la tête. Yes là-dessus Je vois qu'il y en a qui pourront pas se connecter. C'est notre navigateur qui ne nous permet pas de voir. Eh bien alors, testez notre navigateur peut-être. Je suis dans Chrome. Eh bien voilà, ouais, ouais, très bien. OK pour moi, ils ne travaillent pas en PNL, cool. Ça va les autres Quel navigateur Alors, ce qui marche le mieux, c'est Firefox. Bon, moi, je suis sur Safari parce que je suis sur Mac. Essayez Firefox ou Chrome. Franchement, c'est les mieux. Donc, première règle, on ne résume pas une personne à un comportement et on évite donc de prendre le verbe être. Deuxième chose importante, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les 100%. Quand on dit dans cette phrase, je n'arrive pas à travailler avec cette personne, je veux la changer, ou elle se comporte, en général, c'est couplé avec la phrase, elle fait ça tout le temps. Elle est comme ça, elle fait ça tout le temps. Donc, vous allez arriver à retirer le verbe être, et vous allez voir que régulièrement, vous allez remplacer le verbe être par une phrase dans laquelle il y aura un 100%. Oui, mais elle est tout le temps de mauvaise humeur. Euh, Qu'est-ce que j'avais J'avais euh, les personnes qui râlent tout le temps. <rire> Donc, attention, quand nous faisons des 100%, c'est presque comme si nous revenions à euh, euh, qualifier la personne dans son intégralité ceux qui décident des trucs tout seuls et mettent les autres devant le fait accompli comme si c'était les chefs, alors qu'ils disent qu'ils ne sont pas le chef, oui, et rajoute Cécile à la fin de cette phrase, souvent. Ceux qui, souvent, ou trop souvent, décident des trucs tout seuls et, et mettent parfois les autres devant le fait accompli. Vous voyez, c'est important cette nuance. Donc attention à ne pas faire des phrases qui ont l'air d'être des règles équivalentes à la gravitation universelle. C'est-à-dire que là, on a l'impression que vous mettez en place des règles physiques, des règles mathématiques. Cette personne, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on tout corps plongé dans un liquide, <rire> vous savez, c'est la poussée d'archimède. Oui, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas ça. Puisqu'il s'agit d'être vivant, d'être humain vivant, et qu'il s'agit de comportement, remplacer ou rajouter régulièrement, souvent, voire même trop souvent pour moi, ces personnes font ceci ou font cela. Ou disent ceci ou disent cela. Donc, je récapitule, deuxième règle, attention à ne pas faire des 100%, des toujours ou des jamais, ça va avec, elle n'est jamais de bonne humeur, pareil, donc attention aux 100%, les toujours, les jamais, et les tout le temps, etc., et remplacer, donc remplaçons-le par parfois, souvent, trop souvent. Ok ça Parce que, euh, attention, hein, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est que ça n'est factuellement pas vrai que ces personnes... 365 jours par an se réveille de mauvaise humeur avec le plan machiavélique de venir vous emmerder la vie. C'est pas vrai. En revanche, régulièrement, oui, elle est de mauvaise humeur. Virgule pour vous. Affaire de généralisation, exact. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça Sur cette deuxième euh, règle Deuxième erreur et donc deuxième règle Ok. Alors, c'est pas fini. Troisième erreur. Trois. Et donc troisième règle. Ne voir que la personne et oublier le reste du système. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la communication, en fait, cette personne ne joue pas toute seule. Elle joue avec vous et éventuellement avec d'autres personnes quand on est dans une équipe, dans une famille, dans un groupe, quel qu'ils soient. Yes Donc, pensez que tout le problème vient de cette personne ou de ses comportements et même de temps en temps. Ça reste une erreur. Parce que ce n'est pas vrai. C'est cette personne fait ça », première règle, « régulièrement », deuxième règle, et troisième règle, « Elle fait ça en ma présence. » C'est moi qui vois ça. C'est moi qui la vois faire ça. Donc, ça veut dire que il y a une chose qui est constante dans le moment où je vois cette personne faire ça qui m'agace ou qui me met en colère, c'est que, oui, il y a cette personne, mais il y a moi aussi. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une partie dans la communication, il faut se rappeler que la communication c'est un processus, c'est une danse. Donc il y a forcément quelque chose, même petit, même ténu, qui se joue avec moi. Et donc il ne s'agit pas de savoir qui est responsable au sens coupable, mais il s'agit de savoir comment est-ce que si je veux que la situation change, si je veux que le processus change, bah, il y a une partie que moi je peux changer, forcément. Hmm, quoi Ça veut dire que tout n'est pas de la faute de cet emmerdeur. <rire> C'était tellement plus simple. Oui, et en fait, non. Bien évidemment, la communication étant un processus, ce qui fait que cette personne a un comportement, je ne dis pas que je suis en train de dire que ce n'est pas elle qui fait ça, et donc elle a sa part de responsabilité, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a moyen, probablement, pour faciliter ce changement, qui est de « qu'est-ce que moi je pourrais changer ?» Et il est possible que vous ayez déjà eu cette expérience où on imagine, il n'y a pas de Bertrand Non, il n'y a pas de Bertrand, c'est vrai, allez, moi je prends souvent le prénom Bertrand. Donc on imagine que je travaille avec Bertrand, que Bertrand c'est un gars, il se comporte d'une manière qui pour moi n'est pas ok, c'est quelqu'un qui décide des trucs tout seul ou c'est quelqu'un qui n'a aucun humour et puis, pour qui tout est tout le temps grave, euh, les personnes, euh, j'ai l'impression qu'ils sont, attention, un peu autistes, bref. On va dire, c'est quelqu'un qui n'a aucun humour et pour qui tout est tout le temps très sérieux. Moi, j'ai envie de me marrer et il me saoule en faisant ça. Ça va Bon. Et donc, j'arrive et je suis joyeux et je sais que je vais voir mon collègue Bertrand. Si j'ai décidé qu'avec lui, ça se passe toujours comme ça, il y a des chances que j'arrive dans le rendez-vous avec Bertrand en faisant cette tête-là. Et donc, évidemment, Bertrand sera encouragé dans le fait d'avoir l'air, d'avoir un visage. Sérieux, pénétré, concentré. C'est clair ce que je raconte C'est-à-dire que c'est un, un truc qu'on joue à deux, encore une fois. Si je pense que oui, je vais marcher sur la, le, le pied de ma cavalière dans une danse, il y a de très fortes chances que j'y arrive. <rire> Parce que je veux confirmer le truc que j'avais décidé au départ. C'est clair ce que je raconte Yes Donc, par rapport à ça, la règle c'est... Se dire toujours, qu'est-ce que moi je peux changer Qu'est-ce que moi je peux changer dans mon comportement à moi Ça ne veut pas dire que ça marchera forcément sur son comportement à lui, mais entre nous deux, celui sur lequel j'ai le plus de pouvoir, bah c'est moi, il hein n'y a rien à faire. Mais attention, il y a une virgule à cette règle. C'est que pour que je puisse changer quoi que ce soit chez moi, et surtout pour que je puisse avoir cette capacité d'analyse de ce qui est en train de se passer entre Bertrand et moi, la condition sine qua non, obligatoire, c'est que je sois hors du stress. Être hors du stress voulant dire que j'ai pris soin de mes besoins psychologiques, j'ai fait attention à moi, je me suis mis dans une situation où je suis capable d'avoir le cerveau qui fonctionne de manière OK. Si, avec les meilleures intentions du monde, je décide que je dois bien fonctionner avec Bertrand parce qu'il y en a marre, et puis ça fait partie de mon job, et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça, que veux-tu On ne peut pas toujours avoir des collègues... Vous bon, regardez, vous avez vu dans quelle énergie je suis Je suis en stress de plus en plus sévère, et donc j'aurais beau me dire, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution, mon cerveau, il est parti en béchamel. Yes Donc je serais incapable de trouver la moindre solution pour bien fonctionner avec gars Donc, pour cette troisième règle, qui est prendre soin, de, prendre soin du système plutôt que de prendre soin de la personne, et donc, commencer par réfléchir sur qu'est-ce que moi, je peux changer, ça ne marchera que si vous avez commencé par prendre soin de vos besoins psychologiques et vous mettre dans une énergie positive. Donc, n'allez pas rentrer en relation avec quelqu'un avec qui, pour vous, c'est difficile de communiquer. Si vous vous sentez déjà que vous êtes tendu, ou bien que vous êtes en mode, en train de vous mettre en moins plus, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, ou que vous êtes en, en train de vous mettre en plus moins, bon, allez, c'est la dernière chance que je lui donne, à virgule, à cet abruti. Yes Ça va pour cette troisième règle vous êtes toujours là. <rire> oui, dit schmidt Eric B dit yes. Et j'accepte cette réponse, même s'il a critiqué mes cheveux gris ou s'est moqué mais mes cheveux gris. Bon, quatrième règle. Besoin d'être clair sur ses besoins. Yes, yes, yes, yes, yes. Ça, va... mettez-moi des questions là-dessus. Moi, j'ai plein d'idées de. J'ai besoin d'idées pour mes prochains webinaires. Alors, euh... le truc. Une fois que vous aurez fait tout ça. Quatrième étape, parce que je les ai mis depuis le plus facile jusqu'au plus compliqué. Hein. Ça va Donc, le plus facile, euh, virer les verbes être, rester sur les comportements. Deuxième plus facile, virer moi les 100%, remettez des souvent, des parfois, etc. Troisième chose, quelle est euh, ma part, qu'est-ce que moi je peux changer Quatrième règle, qu'est-ce qui pourrait y avoir derrière le comportement qui pour moi est négatif de cette personne Je refais cette personne, pour moi, a un comportement qui n'est pas OK. Du style, elle prend tout au sérieux, du style, elle critique tout. Yes Cette personne, il faut que vous vous rappeliez la règle suivante, cette personne a un cerveau et est doué de raison. Donc, si elle fait ça, dans son cadre de référence, il doit y avoir une raison pour laquelle elle fait ça. Yes Donc, demandez-vous, c'est quoi, quoi cette tension C'est Quelle est l'intention que peut avoir cette personne et parfois, une manière toute simple que j'ai déjà donnée dans d'autres webinaires, c'est la personne fait « Oui, mais enfin bon, à un moment, moi je suis très agacé, je ne comprends pas, c'est insupportable, j'en ai marre. » Elle vous envoie sa séquence habituelle. Posez-vous et demandez juste lui la chaussure. Et donc, par rapport à ça, tu veux quoi Tu veux quoi Elle prend trop de place dans l'échange. Dis-lui « Écoute, là, pour moi, c'est trop prenant, je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de place. » Et je me dis que toi, tu dois avoir une raison pour laquelle tu fais ça. En fait, tu veux quoi de notre échange Tu attends quoi de notre échange Vous avez entendu, j'ai dit « tu attends quoi de notre échange ?» Je pas dit, tu attends quoi de, dis, attends quoi de moi ?» Donc, posez la question, demandez à la personne quelle est son intention. Et vous allez voir que, souvent, vers ces séquences de stress des personnes en face qui sont trop exigeantes, trop critiques, euh, trop lourdes, trop sérieuses, virgule, pour vous, virgule, pour vous, dans leur cadre de référence, ça correspond à une intention qui, elle, est tout à fait OK, tout à fait respectable. Claire Ça va pour, euh, pour tout le monde, ça Donc, posez la question, demandez-lui. Exemple auquel j'ai pensé, la personne qui critique tout le temps, c'est une personne qui est engagée et qui, pour l'instant, n'est pas assez reconnue dans son engagement. Une personne qui euh, jeûne tout le temps. « Ouais, j'en ai marre, c'est difficile, j'en peux plus, etc. » Une personne qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'apprécie, elle, mais elle vous le fait à l'envers. Autre exemple, une personne dure, cassante. C'est une personne qui a besoin de montrer qu'elle, elle est forte et qu'on peut s'appuyer sur cette personne. Mais elle vous le montre d'une manière qui n'est pas OK, qui n'est pas acceptable. Mais plus vous aurez posé la question et vous aurez fait émerger, vous aurez permis à la personne de faire émerger son intention, plus ce sera facile pour elle de changer de comportement. Est-ce que ça, c'est clair cette quatrième règle. Oups. Oui, si. Ah, ça bouge. Oui, oui. Parce que j'en ai une cinquième. Cinquième règle. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a dit, on a fait émerger l'intention de la personne, plutôt la personne, on a mis en place les conditions, chez nous d'abord, dans notre cadre de référence, et qu'on a permis à la personne d'exprimer son intention, alors il faut arriver à la cinquième règle. Et la cinquième règle, c'est, euh, il faut faire bouger le système. Pour ne pas revenir dans le processus antérieur, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est dire, maintenant que tout le monde est en positif, que tout le monde a exprimé ce, ce qu'on voulait, donc à partir de maintenant, voilà les règles de fonctionnement que je te propose entre nous. Et obtenir l'engagement de la personne à respecter ces règles. Donc, ça donne, Bertrand, moi ce qui est important pour moi, c'est que quand tu me, me, t'adresses à moi, tu me communiques de cette manière-là, parce que c'est ça qui va me permettre de reconnaître ton engagement. Est-ce que ça c'est ok pour toi comme règle dans notre fonctionnement oui, c'est OK pour moi. De ton côté, qu'est-ce qui serait important pour toi pour que, par exemple, je reconnaisse ton engagement Et l'autre va donner la règle importante pour lui et je vais, à mon tour, dire que c'est clair pour moi. Et une fois qu'on est tous les deux clairs, attention, il manque l'étape. Est-ce que tu t'engages à respecter cette règle Est-ce que je m'engage à respecter cette règle C'est-à-dire, nous mettons de nouveau un cadre, non pas de référence ce mais un cadre protecteur, un cadre de règles. Ça, c'est la cinquième étape. Pour, dans le processus que je viens de vous décrire. C'est clair Cette cinquième étape ne pouvant intervenir que si les quatre autres ont été respectés. Non, ça ne marche pas. Mais quand il refuse de se mettre d'accord, le chef a du mal à remettre en question ce qu'il fait. Et bien justement, quand il a du, mal, a du mal à remettre en question ce qu'il fait, première chose, alors on vérifie qu'on a bien parlé de ce qu'il fait. Deuxième chose, on vérifie quelle est ma part là-dedans. Si par exemple, est-ce que... Quand je repasse le film, est-ce que quand je lui parlais de ce qu'il était en train de faire, est-ce que je commençais pas à lui faire cette tronche-là <rire> Est-ce que je commençais pas à lui montrer, euh, écoute euh, Bertrand, il euh, y a un moment, tu vois, il faut que, il va falloir que ça change. C'est-à-dire que moi-même, j'étais sous stress. <rire> je faisais que tu faisais pas cette tête. J'imagine, Je vous montre ce que je veux dire. C'est que, qu'est-ce que. Qu est, comment est-ce que moi je disais ça Yes Troisième étape, euh, est-ce que je faisais du 100% tu fais ça tout le temps. Donc, rebelote la personne braque. Quatrième étape, est-ce que je lui ai demandé ce qu'il voulait Il y a des chances que tout ça n'ait pas été respecté. Et donc, la personne reste bloquée sur son cadre de référence qui, pour vous, n'est pas OK. Yes Je constate que ce n'est pas une habitude de dire les choses comme ça dans les entreprises. Alors, pas que dans les entreprises. Dans les familles, dans les groupes, dans les groupes d'amis, c'est toujours pareil. Est-ce que ça, du coup, ça reproche de la CNMV et il faut dire pourquoi, finalement, ça nous agace Je pense que euh, euh, la CNV, alors la communication non-violente je ne suis pas du tout assez spécialiste il euh, y a un truc qui m'agace dans la communication non-violente c'est que ça ne dit pas ce que c'est parce que c'est non-violente, oui d'accord mais euh, bon voilà, et plus pro profondément ce qui m'agace dans le terme communication non-violente c'est que vu de ma fenêtre, une communication ne peut pas être violente une communication peut être désagréable et c'est moi qui décide si elle est violente ou pas et nous avons déjà eu cette discussion de Lucie et je ne reviendrai pas là-dessus, je te propose de poser des questions auxquelles je répondrai en détail <rire> Mais euh, dire pourquoi finalement ça nous agace, oui, là aussi j'ai un doute par rapport à agace, je pense que c'est plutôt pourquoi je suis en colère par rapport à ça. Et euh, donc de dire du coup ce qu'on veut, dire qu'on est en colère ça suffit pas assez. je suis en colère et donc ce que je veux c'est. Et c'est pour ça que je te demande à ton tour qu'est-ce que toi tu veux. C'est clair Lucie ça Euh, j'ai deux bonus. Repartir sur nos sentiments ressentis, repartir sur ce qu'on veut, repartir sur ce qu'on veut, beaucoup plus important. Sentiments ressentis, c'est l'état de fait maintenant. Émotion plutôt que sentiment d'ailleurs. Ce qu'on veut, notre désir, c'est ça qui est important pour la communication. Yes Bon. J'ai deux bonus par rapport à, en plus de ces cinq techniques. Premier bonus, quelqu'un, c'est des trucs que vous pouvez vous garder dans un coin de votre tête. Quelqu'un, euh, dont le comportement vous agace beaucoup, très fort. Euh, Demandez-vous, dans quelle mesure, ça ne serait pas quelqu'un qui fait quelque chose que vous adoreriez faire. <rire> J'ai pris conscience de ce truc-là, un jour où, dans ma formation en analyse transactionnelle, j'arrive fou furieux à la cour, et le vieux euh, formateur, psychologue qui nous, euh, qui nous euh, euh, forme, me dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je dis « ben voilà, j'en ai marre sur la route, les mecs qui… Ils... » Alors qu'on est en train de dans le bouchon, il y en a qui passent par tout le côté et qui se rabattent tout devant et ils ont coupé toute la file, ça m'énerve. Il me regarde, il éclate de rire, il fait « t'aurais bien aimé, hein ?» <rire> J'ai adoré, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'étais fou, fou de rage contre eux, c'est que moi j'aurais adoré faire ça. Je ne dis pas que ça va changer, quoi que ce soit dans le fait que c'est désagréable ce qu'ils font ou que c'est inacceptable ce qu'ils font, je dis juste que ça permet souvent de se détendre parce que maintenant, quand je vois des mecs faire ça, je monte dans les tours et je me dis oh, « c'est vrai que moi aussi j'aimerais. » Et ça me détend, je me détends beaucoup avec ça. Donc, en entreprise, le gars qui, euh, euh, par exemple, vous, euh, vous, vous êtes très, très énervé et vous partez dans une vraie colère à la machine à café parce qu'il euh, y en a marre, il ne se désigne jamais pour, euh, pour, pour faire la corvée de l'équipe, bah, dites-vous « Peut-être que c'est parce que vous aussi, vous aimeriez bien faire ce qu'il fait. <rire> » Donc, c'est une manière de se détendre et de revenir en communication positive. Ça va Et de lui dire « En fait, je voudrais que tu t'impliques plus. » Ça peut être lui qui n'aime pas ce qu'on lui dit parce qu'il adorerait savoir le faire, mais qu'il n'en est pas capable. Exact Ça marche aussi dans le sens. Deuxième effet bonus. Euh, deuxième bonus, quelqu'un face à qui vous ayez des émotions extrêmement fortes, mais qui vous paraissent même très démesurées par rapport à ce qui est en train de se jouer, demandez-vous dans quelle mesure euh, cette personne ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre euh, c'est ce qu'on appelle là des, des sentiments élastiques en analyse transactionnelle c'est à dire qu'en fait euh, il m'est arrivé par exemple d'éprouver pour quelqu'un avec qui je travaillais une cliente, euh, j'avais des, des montées de rage énormes et un, un jour j'apporte ça en thérapie et je dis mais je ne comprends pas cette personne, j'ai vraiment envie de lui taper sur la gueule quoi. vraiment très fort et euh, en bossant avec le thérapeute à un moment j'ai fait tilt, j'ai fait ouais ça y est j'ai compris euh, ça, son ton de voix me rappelle cette institutrice qui me martyrisait en CM2 et de ce jour-là, en fait, j'ai dit, mais ce n'est pas OK ce que je suis en train de faire avec cette personne parce que je lui mets une tête à la place de la sienne. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je règle l'histoire en signe avec euh, cette institutrice, de CM1, pas de CM2 d'ailleurs. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de gérer euh, la situation avec cette personne parce que je n'avais pas cette, cette vieille émotion rancie, ancrée, fermée qui était euh, chez moi. Ça va sur euh, c est, c est, c est deux, ces deux bonus par rapport à des émotions très très fortes qui viennent sur une personne. Je vérifie. Oui. Oui, c'est clair. Bon. Alors, si je récapitule, je vous avais prévenu que c'était un peu dense. Euh, si je récapitule. Première technique, on ne résume pas une personne à un comportement. Donc, on fait bien attention dans les phrases quand on parle de quelqu'un. Euh, je parle de... Quand on parle de, à soi-même, de cette personne. En fait... C'est pas elle, c'est ce qu'elle fait. Deuxième technique, c'est ce qu'elle fait ici et maintenant ou régulièrement ou de temps en temps. Déjà, ça dépend. Troisième technique, c'est ce qu'elle fait régulièrement de temps en temps, virgule, quand je suis là, face à moi. Donc là-dedans, il y a des choses qui m'appartiennent. Dans le fait que moi, ce n'est pas OK pour moi, parce que peut-être que pour d'autres, c'est OK. Peut-être que dans sa tête à elle, c'est OK. Et surtout, dans le processus, il y a quelque chose que je dois pouvoir influencer, moi. Donc, il y a des choses que je dois pouvoir changer chez moi, dans mes comportements. Quatrième technique, euh, aller chercher, vérifier, poser des questions. Quelle pourrait être l'intention positive cachée derrière euh, ce, ce comportement Cinquième technique, mettre un cadre nouveau pour ancrer les nouveaux comportements que nous venons de décider. Annie, attention. Euh, déjà, est-ce que sur ces cinq techniques, c'est OK Ouais, c'est OK. Euh, Annie, vous avez vu tous la phrase, la question d'Annie, gérer les lunatiques. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans, dans cette phrase Qu'est-ce qu'Annie devrait changer Ou même Annie, tu as le droit de répondre. <rire> non. Les lunatiques, jeunes gens, ça n'existe pas. Yes, joli, Cécile. Les comportements qui, vu de ma fenêtre, sont. Et alors, attention, le jeu, du coup, euh, lunatique trop généraliste. Magnifique, ça va, vous avez pigé. Donc, le jeu, pour tout le monde, c'est lunatique. Peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de lunatique. Donc, cette personne fait quoi Et décrivez le comportement qui, pour vous, n'est pas OK. Et c'est ça qui va permettre que quand vous allez voir euh, ces personnes, ce genre de personnes, vous allez dire, bon, en fait, voilà, c'est ça qui me pose problème dans ce que tu fais. Et si vous dites, c'est que tu es lunatique, la personne, elle entend être, et elle entend lunatique, elle ne sait pas ce que ça veut dire pour vous. Fin de la communication, elle a envie de vous en coller. Ça va, c'est clair ça Est-ce que c est, c est, c est, ça te parle Annie Cette personne est d'une humeur prévisible. Non, elle a parfois un comportement qui précise encore. Imprévisible, en plus c'est imprévisible pour toi. Pour elle, c'est tout à fait prévisible. Et à partir du moment où tu vas te dire que pour elle, c'est tout à fait prévisible, il y a un truc que moi je fais, que je ne vois pas, c'est pour ça que c'est pas prévisible pour moi, qui fait qu'elle change d'humeur. Mais ça veut dire quoi, change d'humeur Elle passe de quelle humeur à quelle humeur Et une fois que tu as vraiment décanté ça, tu vas pouvoir te dire, « Bon, donc en fait, ok, donc c'est quand, quand moi je fais ça, ou quand il se passe ça, je vois qu'elle switch. Donc je vais pouvoir lui dire que c'est ce switch-là, que je vais pouvoir décrire qui n'est pas ok pour moi. Et je vais pouvoir vous dire aussi que j'ai pris conscience que, mais je vais vérifier avec toi, Bertrand, que c'est bien ça, c'est quand je fais ça, c'est ça ce qui se passe. Cool Ça mérite un replay pour incarner, intégrer incarner la méthode. Exact, Sabrina. Euh, mon conseil très fort pour tout ce que je viens de vous décrire, c'est euh, ne faites pas ça, enfin au départ, faites attention, ne faites pas ça à chaud. Euh, quand vous voyez que ça monte trop, faites un stop. Dites à la personne, ok, écoute, là... On n'est pas parti dans la bonne direction. Voilà ce que je te propose. Viens, on se fait un break. Chacun en y réfléchit à ce qu'on veut. Et on redémarre. Et on se le refait. Parfois, ça sera parti en vrille. pense bon, pas grave. Mais vous allez pouvoir repasser à la moulinette de ces cinq techniques. Ça va Attention. Oui, un grand merci Aurélien, c'est Alors, jeunes gens j'ai une demande à vous faire, et je sais que j'ai démarré avec deux minutes de retard. La demande que j'ai à vous faire est la suivante. Euh, je n'ai pas, pas eu le temps aujourd'hui, je, je savais que ça allait être chaud euh, de faire tout tenir. Euh, je vous demande de me poser vos questions par mail, sur le groupe LinkedIn, euh, euh, par WhatsApp, euh, envoyez-moi des, des messages. J'ai besoin que vous me disiez ce dont vous avez besoin Par rapport à tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, par rapport au précédent webinaire, par rapport à d'autres webinaires, soit ceux qui sont déjà programmés, soit ceux que vous voulez en plus. Euh, moi, je veux avoir en permanence deux mois de webinaires euh, prévus. Ça me rassure, ça me donne de l'énergie. Donc, allez-y, envoyez-moi vos questions, posez-moi vos questions. Ça va c est, c est, c est, Ça vous va comme contrat Le replay sera probablement euh, euh, uploadé pour ceux qui veulent revoir tout ça ou qui veulent l'envoyer à leur pote. Allez-y, allez-y. <rire> euh, dès ce soir. Voilà, en fin d'après-midi. Oui, on va essayer de t'alimenter. Non, vous allez le faire. Et je compte sur vous, et je vous en remercie beaucoup. <rire> bon, profitez bien de votre après-midi, et de vos vacances, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, comme moi, et eh ben, euh, faites quelque chose que vous adorez. Comme ça, vous aurez toujours l'impression d'être en vacances. <rire> je vous euh, remercie de votre présence, et j'espère à tout bientôt. Hasta luego, señores y señoras. Nos vemos dentro de poco. Ha <laughs> ha.